L'Assemblée Générale du CETIP a eu lieu mercredi 1er juillet, l'occasion d'aborder une thématique en pleine évolution, « Quelle santé à l'heure du tout connecté ?» Bienvenue à la 20e Assemblée Générale du CETIP. Réunis en table ronde, les nombreux acteurs de la santé et de l'économie ont pu répondre à différentes questions et enjeux de la digitalisation. La digitalisation en santé apporte, je dirais, les mêmes bénéfices que dans l'économie en général, que dans la politique et autres. Quel est ce bénéfice principal On rend acteur, on veut que le patient devienne acteur de sa santé, on veut que l'usager devienne acteur de sa santé. Et donc le digital apporte cette possibilité de devenir acteur. Autre changement lié à la révolution numérique est le partage des connaissances. L'open source. L'open source, en quelques mots, c'est la possibilité d'accéder en fait, à toutes les ressources et toutes les, toutes les informations nécessaires pour reproduire une technologie ou un service. L'enjeu principal de l'open source, c'est permettre une démocratisation de la technologie. Donc Par démocratisation, on entend en fait, de la rendre moins chère et plus simple. Voilà. Donc Demain, si on a, si on a plus de technologies open source, ça veut dire qu'on aura donc plus un, un plus grand accès en fait, aux technologies de soins et médicales. Le numérique serait-il en train de révolutionner la santé De nombreuses personnes âgées ont déjà instauré de nouvelles pratiques à domicile, telle que la téléassistance, un objet connecté qui a su se faire accepter. Alors, pour faire accepter la révolution numérique par les, les personnes âgées, il faut créer des produits acceptables, non stigmatisants, et qui apportent également énormément de services, mais des services pratiques, utiles, et qui améliorent leur cadre de vie et leur vie au quotidien. Les nouvelles technologies considérées comme sécurisantes pour les patients s'intègrent facilement dans leur quotidien. Mais l'objet connecté révolutionne également les pratiques des professionnels de la santé. Dr Jacques Lucas, vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins, a rédigé le livre blanc « De la e-santé à la santé connectée », publié par l'Ordre en janvier 2015. Cette révolution numérique pourrait être aussi une opportunité pour la médecine et les médecins. Les outils qui soutiennent la révolution numérique, les objets connectés en particulier, doivent faire l'objet d'une évaluation de nature scientifique et de nature technique. Et par ailleurs, se pose une interrogation de nature éthique sur la collecte des données, l'hébergement des données et la circulation des données personnelles de santé sur les réseaux. La table ronde a également abordé la question du point de vue des patients. Ceux-ci ont déjà des attentes particulières. Les patients peuvent tirer avantage de la révolution numérique parce que ça améliore leur niveau d'information en santé. Dans un pays où l'information est très asymétrique, où les patients en ont beaucoup moins que les soignants, et ben ça rééquilibre les choses. Ensuite, ça leur permet de mieux comprendre leur parcours de soins en regardant ce qui sont des modèles de parcours, des modèles de prise en charge et en regardant comment ils sont plus ou moins rapprochés de ce modèle de prise en charge. Et puis troisièmement, ils peuvent intervenir dans les débats publics, sur les forums participatifs et puis aussi dans les enquêtes nationales, des agences ou du ministère. Le tout connecté est attendu pour une meilleure efficacité du parcours du patient. C'est également une remise en question du système de soins. On passe de l'état providence à l'état d'autonomisation des individus dans la gestion de leurs risques. Et donc il faut qu'il y ait une prise de pouvoir des individus, mais pour ça il faut les accompagner il ne suffit pas de, de le dire il faut les accompagner dans cette prise de pouvoir de l'autogestion. Euh, du risque santé. Un accompagnement au changement auprès des patients mais aussi des professionnels de la santé qui auront une conduite personnalisée dans le parcours de soins et le traitement. À l'issue de cette table ronde, force est de constater que la révolution numérique est déjà en marche dans le secteur de la santé.